Salut YouTube, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Où on va voir eh bien, comment acheter de l'immobilier sans argent. Un terme un petit peu, on va pas se mentir, mais tu vas voir qu'il y a des vraies solutions aujourd'hui pour acheter de l'immobilier, encore une fois, sans argent. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, gros pouce bleu tout de suite, ça me fera vraiment plaisir et c'est surtout que ça va me motiver à te livrer encore plus de vidéos cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube justement où on parle d'argent, on parle d'immobilier, on parle de sous-location, on parle de conciergerie, on parle de business et on parle aussi de mindset d entrepreneur. D'ailleurs, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite tout de suite à t'abonner, tu vas découvrir un petit bouton, tu actives la petite clochette et comme ça tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, et eh bien justement, on va parler argent, on va parler immobilier, comment acheter de l'immobilier sans argent. Oui, c'est possible. On peut faire de l'immobilier sans argent et tu vas voir qu'on va parler de plusieurs techniques, plusieurs manières de le faire. Alors c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est un titre un petit peu clic, bien évidemment, mais tu vas voir que je vais te livrer des informations qui devraient plutôt te plaire. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière solution que je vais te proposer, je pense que tu n'avais pas forcément pensé. La première solution, et c'est celle qu'on connaît tous, euh, c'est bah, ce qu'on appelle acheter de l'immobilier via la banque. Tout simplement, on n'a pas d'argent et en fait, on utilise ce qu'on appelle l'effet de levier de la banque. Tu le connais, je pense qu'on a suffisamment entendu parler. Tu dois avoir beaucoup de publicités de youtubeurs et autres te dire que bah voilà, tu vas pouvoir te lancer dans l'immobilier, tu vas pouvoir acheter des appartements, des appartements, des appartements, tu vas commencer à gagner de l'argent. Ok, mais As emprunté de l'argent, c'est à dire que tu as été ce qu'on qu appelle faire l'effet de levier de la banque. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, puisque je le fais aussi et parce que j'en parle aussi, bien évidemment. Mais ce qu'on oublie de dire et ce que beaucoup d'YouTubeurs oublient de dire, c'est que bah on emprunte de l'argent à la banque. Et si un jour tu veux ressortir de ton projet immobilier, il n'est pas certain que tu retombes sur tes pieds, il n'est pas certain puisque. À Un instant donné, on va acheter un bien immobilier, on va s'endetter sur 20-25 ans avec aucune visibilité sur, bah, dans 20-25 ans de ce qui peut se passer, sur les changements de législation, etc. etc. Pour un peu que tu fasses location courte durée, il n'est pas du tout dit que dans ta ville, à un moment donné, bah, la location courte durée soit beaucoup plus encadrée et donc peut-être que tu seras amené à arrêter de faire ça. Il y a tout un tas de pièges, tout un tas de... malheureusement, de... De choses que les gens ne pensent pas au départ, et c'est pour ça que c'est super important de se former ou de suivre quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va t'expliquer précisément comment ça fonctionne. Parce que investir dans l'immobilier, c'est un peu la portée de tout le monde, effectivement. partir Au moment où tu as un contrat de travail, il suffit que tu ailles voir une banque, et derrière, tu peux lever de l'argent. Tu vas pouvoir lever 100, 200, 300, voire même plus, et commencer à t'acheter des biens immobiliers, et vivre de ton immobilier. Bah Oui, parce que tout simplement, tu vas acheter de l'immobilier, tu vas faire des exploitations qui sont des exploitations plutôt rentables, mais... Ce qu'on oublie de dire par rapport à ça, c'est que euh, malheureusement, euh, ton argent n'est pas disponible. C'est-à-dire que si à un instant donné, tu veux récupérer ta mise, ça va quand même être compliqué. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Tu vas falloir revendre ton bien immobilier sans avoir aucune certitude que ton bien tu pourras le revendre plus cher voire au même prix que tu l'as acheté parce qu'oublie pas que tu as tout ce qui est frais de notaire travaux etc est-ce que tout ça réellement va se valoriser dans le temps on ne sait pas exactement même si à l'instant où je te tourne cette vidéo l'immobilier a plutôt tendance à être sur une phase haussière mais on le sait l'immobilier ça monte ça descend donc faire super attention et là je vais faire une petite pause dans cette vidéo je vais te demander tout de suite eh bien, de me mettre dans la partie commentaire d'après toi quels sont les autres solutions pour faire de l'immobilier, pour acheter de l'immobilier sans argent, d'après toi. Donc là, je vais appuyer sur le bouton pause de ma caméra. Je vais te laisser quelques secondes pour écrire dans la partie commentaire eh bien, qu'est-ce que tu penses Quelles seraient pour toi les solutions pour faire de l'immobilier, acheter de l'immobilier sans argent J'appuie sur le bouton pause. On se retrouve tout de suite. Voilà. Bon. J'espère que tu as pu prendre ce temps pour justement réfléchir un tout petit peu et te dire comment on peut faire de l'immobilier finalement sans argent. Et je fais durer un petit peu le suspense. Je fais durer un petit peu le suspense. Tu vas voir qu'il y a deux autres solutions qui devraient plutôt t'intéresser, euh, dont une dont je parle sur cette chaîne YouTube, mais il y en a une autre que je n'ai pas trop parlé. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin encore une fois. Je t'y, je t'y, je sais, mais c'est un moyen de te conserver jusqu'à la fin et c'est super important pour moi. L'autre solution c'est aussi euh, tout ce qui est SCPI, tu sais les SCPI c'est les, euh, les sociétés civiles en fait où tu euh, achètes euh, donc euh, des, des actions de l'entreprise et tout simplement ce sont des sociétés qui investissent un petit peu partout euh, en France et du coup ça te permet de récupérer des parts sociales d'une entreprise. Le souci de ça c'est que généralement le ticket d'entrée il est assez élevé, il faut quand même mettre plusieurs milliers d'euros sur la table et encore une fois on parle bien dans cette vidéo de pas sortir d'argent ou vraiment très peu. Donc, les CPI, c'est à mon sens compliqué. Et puis, surtout que si à un moment donné, tu veux récupérer ton argent, c'est pas très liquide. Hein. C'est-à-dire que tu as du mal à récupérer cette somme. Ça va être difficile de te sortir de ça. Donc, il existe bien cette solution-là aussi, bien évidemment. Et d'ailleurs, je t'ai préparé des vidéos sur les CPI. Comme ça, tu pourras parcourir tout ça sur cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est finalement la deuxième solution. Euh, il reste deux autres solutions. La troisième solution. Et on y vient, on y vient. Donc c'est celle où je parle beaucoup cette chaîne YouTube, c'est tout ce qui est sous-location. Bah oui, la sous-location, c'est un excellent moyen de commencer à gagner de l'argent dans l'immobilier, hein, donc sans argent, c'est-à-dire te lancer sans argent, sans crédit bancaire, et de commencer à récolter eh bien, tes premiers, ce qu'on appelle cash flow, hein, c'est-à-dire que, eh bien, tes premiers résultats, tes premiers cash flow, c'est-à-dire que réellement la trésorerie que tu vas sortir entre... Un appartement que tu vas louer et derrière le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Et ce que je veux dire par là, c'est que cet argent là, si à un moment donné tu sais le faire euh, travailler, eh bien ça va te permettre d'aller chercher d'autres appartements, de te constituer un parc d'appartements de peut-être 10, 15, 20 appartements assez rapidement. Et tu vas voir que ces 10, 15, 20 appartements vont commencer à générer plusieurs milliers milliers d'euros. Et mis bout à bout, bah, si cet argent, tu le laisses bien travailler sur un compte et que tu le laisses bien se reposer et que tu le laisses vraiment euh, se, se fructifier, ce qu'on appelle aussi les intérêts composés, hein, c'est-à-dire que l'argent qu'on récupère quelque part, on réinvestit dans des nouvelles sous-locations pour grossir de plus en plus rapidement, et eh bien cet argent-là, à un moment donné, c'est de l'argent que tu auras disponible. Et tu vas bien pouvoir acheter de l'immobilier. On répond bien à cette question, comment acheter de l'immobilier sans argent Et ça, grâce à la sous-location. La sous-location, excellent moyen de se lancer dans l'immobilier sans apport ou du moins un tout petit apport pour notamment je pense à la caution quand tu vas récupérer un appartement il faudra bien que tu verses la caution mais ça reste un apport très minime parce que tout simplement tu vas trouver des appartements que tu vas louer qui sont déjà meublés qui sont déjà prêts, opérationnels et que derrière tu vas relouer avec une stratégie et un mode opérationnel qui est totalement différent de celui qui était initialement et c'est bien comme ça que tu vas réussir à constituer de la trésorerie, donc de l'argent. Et cet argent, tu vas pouvoir, à un moment donné, eh bien, le placer dans l'immobilier et acheter un bien immobilier. Acheter un appartement, acheter peut-être une résidence principale ou du moins participer à l'achat. Et c'est bien comme ça que tu vas te lancer dans l'immobilier, acheter de l'immobilier sans argent. Donc ça, c'était la troisième solution, quelque part, pour faire de l'immobilier. Tu l'as vu, les deux premières... Pour moi ne sont pas à retenir parce que ça nécessite soit un crédit bancaire soit un investissement de départ qui soit relativement important et la question c'était bien comment acheter de l'immobilier sans argent donc la sous-location répond clairement à cette question là et la dernière la dernière la, la, la, la, finalement la deuxième vraie solution c'est acheter des actions de sociétés qui investissent dans l'immobilier je m'explique on a aujourd'hui sur le marché français, Next City, Next City qui est une, une société où tu peux acheter des actions. Et ce sont des sociétés qui te garantissent, enfin qui te garantissent, il n'y a jamais quelque chose de garanti. Mais c'est quelque chose qui, c'est des sociétés qui vont te donner eh bien, tout simplement des dividendes chaque année. D'accord C'est-à-dire que tu vas acheter des actions de cette entreprise-là et en fonction du nombre d'actions que tu vas acheter, eh bien, tout simplement, tu vas récupérer des dividendes chaque année. Et quand on regarde un petit peu l'historique de ce type de société, ce sont des sociétés qui reversent chaque année des dividendes. C'est assez stable. Il n'y a pas trop de soucis de à, à, à, à. Comment dirais-je Il n'y a pas trop de questions à se poser puisque ce sont des sociétés qui se diversifient en france en europe qui achètent des appartements qui achètent des euh, comment dirais-je des, euh, des des bureaux des locaux commerciaux qui ont diversifié leurs investissements et toi l'idée c'est que tu prennes des parts que tu achètes des actions dans ces entreprises et ces entreprises chaque année vont redistribuer les dividendes et ce sont des entreprises qui redistribuent chaque année donc excellent moyen de faire de l'immobilier d'acheter de l'immobilier quelque part sans eh bien, à, à, comment à sortir de l'argent. Alors, tu vas en sortir un petit peu, bien évidemment, mais quand tu regardes un petit peu les, les actions, le prix des actions de ces entreprises, on parle de quelques dizaines d'euros. Donc, c'est vraiment très peu cher. Ça, c'est sur le marché français. Mais ensuite, tu as le marché américain. Même chose, tu as tout ce qui est WP carré et tu as aussi Realty Income qui sont deux sociétés américaines qui font la même chose. C'est-à-dire ce sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier, qui achètent des locaux, commerciaux, des locaux commerciaux, et qui les relouent derrière. Et on a des très grosses entreprises américaines qui louent ces, ces, ces, ces entrepôts, qui louent ces bureaux. Et ce sont des sociétés qui chaque année, chaque année, eh bien, reversent des dividendes. Et d'ailleurs, si on regarde l'historique, eh on s'aperçoit que depuis 20 ans, chaque année, elles reversent des dividendes. Donc le taux de rentabilité... C'est pas explosif bien évidemment comme quand on fait de l'immobilier comme moi je le fais, on a des, des de, comment dirais je des rentabilités qui sont à, à, à qui sont à, qui sont à deux chiffres. Mais ces sociétés là peuvent comment dirais-je c'est très facile parce que tu vas juste, finalement acheter juste des actions. Donc et ça, encore une fois les actions coûtent pas très très cher Ce hein. ne euh, c'est pas des actions qui coûtent des milliers des milliers d'euros, c'est des actions qui coûtent des dizaines d'euros. Et le fait d'avoir ces actions, eh bien va te permettre de récupérer chaque année des dividendes et on est sur à peu près une rentabilité, on est à peu près sur un taux de rentabilité aux alentours de 5-6% ce qui est pas trop mal je trouve, ce qui est pas trop mal et du coup ça te permet de faire de l'immobilier, d'acheter de l'immobilier quelque... enfin c'est pas quelque part, c'est que tu achètes de l'immobilier, tu achètes des bouts en fait d'immobilier de ces entreprises là qui tu le sais vont reverser chaque année et eh bien des dividendes à travers les locations qu'ils peuvent faire sur les projets immobiliers dans lesquels ils ont investi et si on regarde l'historique encore une fois eh bien, on voit que depuis les 20 dernières années, ce sont des entreprises qui reversent chaque année. Donc, peut-être que tu vas acheter une action, deux actions, ça a coûté 20, 30, 40, 50 euros. Mais si tu veux aller plus loin et toucher des vrais dividendes chaque année, eh bien, tu as bien compris que petit 1, tu vas certainement mettre plus pour aller chercher plus de rentabilité. Mais on voit aussi qu'on peut le faire avec très peu finalement. Et c'est surtout que si à un moment donné, tu utilises ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que si chaque année, ils te reversent eh bien, des dizaines ou des centaines d'euros de dividendes, eh bien cet argent-là, tu vas les remettre encore à nouveau dans ces entreprises-là, tu comprends. Et au bout peut-être de 10, 15, 20 ans, eh bien c'est une rente qui va tomber finalement chaque mois grâce à ce type d'investissement. Parce qu'on le sait, ce sont des entreprises qui reversent chaque année et en plus elles ont tendance à reverser toujours un petit peu plus chaque année pour vraiment fidéliser eh bien, toutes les personnes qui ont pris des actions dans ce type de structure. Et on répond à la question. On a investi dans l'immobilier, on achète de l'immobilier sans argent ou du moins avec très peu d'argent. Bien entendu, il y a toujours une petite, euh, une petite mise de départ, mais moi ce que j'entends par argent, ce n'est pas des milliers d'euros. Ce que j'entends, c'est quelques dizaines, centaines d'euros pour toi aussi te lancer dans l'immobilier, te lancer dans l'investissement locatif. Et c'est bien grâce à ces solutions que tu vas pouvoir toi aussi faire de l'immobilier et acheter de l'immobilier soit de manière indirecte, soit par exemple avec la sous-location, bah à un moment donné, en ayant fait travailler eh bien, tout, ton, comment tout ton processus de « je loue des appartements, je gagne de l'argent avec ces appartements, je conserve cet argent, je le replace éventuellement dans d'autres sous-locations pour aller grossir le parc », eh bien, tu verras qu'au bout de 2-3 ans, eh bien, tu vas commencer à générer de l'argent tous les mois qui va rentrer de manière récurrente et cet argent-là eh va te permettre eh d'investir et d'acheter réellement voilà, de la pierre et acheter réellement de l'immobilier. Contrairement à de l'investissement locatif où c'est possible, bien évidemment, euh, on peut acheter de l'immobilier avec, mais ce n'est pas quelque part sans argent puisqu'on emprunte de l'argent à la banque et cet argent-là, on le doit bien à un moment donné. Et on s'engage sur 20 ans, ce n'est pas liquide comme j'ai pu l'expliquer. Et c'est surtout qu'on est engagé. Et à un moment donné, si un renversement de situation, comment tu fais pour ressortir Les deux dernières solutions que je te propose, la sous-location ou l'achat d'actions à travers des entreprises immobilières, eh bien, tu peux ressortir. Tu revends tes actions ou la sous-location, tout simplement, tu dénonces le, le, le contrat et tu récupères en plus ton dépôt de garantie que tu avais versé initialement, tu le récupères et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est-à-dire que tu as récupéré ta mise et ça s'arrête là. Contrairement aux autres solutions où c'est beaucoup plus difficile, les SCPI, l'investissement locatif, tu, pour ressortir, c'est très compliqué. Et tu t'es engagé. Et donc, du coup, l'argent n'est pas liquide. Voilà ce que je voulais dire cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas bah rajouter des commentaires par rapport à ce que tu avais pu mettre au départ. Est-ce que tu as d'autres idées toi justement de comment te lancer dans l'immobilier et comment acheter de l'immobilier sans argent Voilà. Bah dis-moi dans la partie commentaires, n'hésite pas à la partager et puis si ça t'a plu cette vidéo, un gros pouce bleu encore une fois, ça me motivera à continuer ce type de vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.